Voilà. On a beaucoup de choses à, à, à se raconter sur à la recherche de la vie sur Mars. Sujet extrêmement passionnant d'actualité, véritablement, puisqu'on ne peut pas euh, se le cacher... Euh, la recherche de la vie dans l'univers, ça a été longtemps une élucubration philosophique, un prolongement, etc. Là, avec les recherches actuelles en planétologie, rien qu'à l'échelle de notre petit système solaire, je dirais un tout petit mot des planètes extrasolaires, euh, on accède vraiment à, à une dimension de véritable recherche scientifique, là où les choses n'étaient qu'un rêve hier, elles peuvent, sous une forme très différente souvent, de devenir réalité. Alors j'ai pas trop l'habitude de parler avec le micro, si je me mets comme ça, ça va Vous m'entendez bien Comment On m'entend très bien, ok. Alors je vais essayer de faire au mieux, rassurez-vous pour le nombre de diapos, je vais pas tout vous passer bien entendu, mais j'ai quelques diapos en réserve pour vous, vous répondre si vous avez des questions. Donc, quand on s'est contacté, j'ai pensé à vous proposer une conférence sur la recherche de la vie sur Mars, entre mythes, rêves. Ça permet aussi de parler un petit peu des œuvres littéraires et exploration scientifique, donc, de la planète rouge. Soif, ça, bah, Mars, c'est. Non, il y a de l'eau sur Mars, hein ne crois pas Donc je suis heureux de vous donner aujourd'hui cette conférence qui prolonge les cours d'astrophysique astro, et de planétologie que je donne par, par ailleurs à, à l'université de, de Valrose. Nous allons aborder un rivage lointain, euh, lointain dans l'espace bien sûr, vous savez bien qu'on rêve d'envoyer l'homme sur Mars et c'est très loin, c'est très compliqué. Un rivage lointain aussi dans le temps, il est probable que Mars dans un lointain passé a pu ressembler à, en gros, à la, au, au dessin que je vous montre. Et puis lointain aussi dans la complexité des, des missions spatiales qui sont qui sont créées pour pour s'y rendre et mener une vraie recherche scientifique. Donc mon exposé sera en gros en trois grandes sections la connaissance de Mars avant le XXe siècle, la connaissance de Mars, deuxième partie de la connaissance de Mars sur ses généralités et plus ou moins euh, en gros avant euh, l'avènement de l'ère spatiale des sondes spatiales, la troisième grande partie sur justement l'avènement euh, de l'exploration spatiale. Donc qu'est-ce qu'on connaissait de Mars avant le XXe siècle On avait un point rouge dans le ciel, on l'a appelé Mars, on a cherché par la suite à l'observer et on a vu des tas de choses, même des tas de choses qui n'existaient pas. En résumé, voilà, première partie est finie. Non, je rigole. <coughs> Pardon. Donc on va parler d'abord des observations de la planète Mars. Donc la planète Mars dans le ciel apparaît comme un astre euh, rougeoyant euh, en général, il peut devenir même relativement brillant, hein, magnitude jusqu'à moins 2 et même moins. Et en fait, l'une de ses grandes particularités, c'est que comme ses euh, consoeurs, les autres planètes, la planète Mars semble se déplacer sur le fond du ciel. En effet, certains astres se déplacent par rapport à la sphère des fixes. Vous avez ici la Lune qui est encore visible, donc juste après le coucher du Soleil. Mais cinq autres astres errants, en réalité, occupent le ciel. On peut les voir à différents moments au cours de la nuit et au cours de l'année. L'une qui était bien brillante et bien blanche, on lui a donné le nom de la déesse de la beauté et de l'amour, Vénus. Celle qui cavalait très vite euh, et qui faisait très très vite un, un tour, euh, on l'a appelée Mercure, du nom du dieu des messagers et des voleurs. Celle précisément qui était rouge, euh, couleur de sang, couleur de la guerre, on l'a appelée Mars, du nom du dieu de la guerre. <coughs> prenant son temps sur les autres, et un peu plus brillante, on a appelé la planète suivante Jupiter, et celle qui semble vraiment prendre son temps sur toutes les autres, c'est Saturne, le dieu du temps, la fossile du temps. Donc en fait, pour les anciens, qui n'avaient pas de notion de physique, de gravitation, ils ne savaient pas ce que c'était qu'une boule de matière qui tourne autour du Soleil, ces objets qui avaient la velléité de se déplacer par rapport au fond du ciel, par rapport aux constellations, et bien pour eux c'était des dieux. C'est pour ça qu'ils leur ont donné des noms de dieux. Si on regarde le déplacement euh, sur plusieurs jours de ces objets-là, j'en vais en matérialiser quatre avec, avec la lune, et bien on va s'apercevoir qu'ils vont se déplacer euh, toujours dans une même dans une même zone. Les planètes se déplacent donc dans une ceinture de 15 constellations qu'on appelle ceinture des animaux, zodiaque, à condition de ne pas oublier le serpentaire, euh, la baleine au sud des poissons et même un morceau d'Orion au sud du taureau. Ainsi, donc je vous dévoile pas un grand secret, vous savez bien que la Terre tourne autour du Soleil, Elle tourne sur elle-même et autour du Soleil. Les autres planètes font de même, à peu près dans le même plan, ce qui fait que si on repositionne Mars par exemple, eh bien, euh, vue de la Terre, elle semblera se projeter, par exemple, ici, dans la constellation de la Vierge. Et en fait, l'ensemble des planètes se déplacent dans la bande orange euh, que vous avez, euh, qui est dessinée ici. Donc, Mar Mars dans le ciel a toujours été euh, très intrigante. Sa, sa lumière rouge a, a été source de beaucoup d'hypothèses. De, On va regarder justement les mythes concernant Mars. Un mythe extrêmement masculin, s'il en est, puisque c'est le symbole de la planète elle-même. Donc en fait, dans toutes les grandes civilisations, on va trouver euh, traces de, des observations de la planète Mars. Encore une fois, comme un, comme un phénomène euh, plus ou moins euh, d'ordre divin, en tout cas cosmique. Alors il s'agit de, pour les anciens babyloniens, eh c'était Nergal, le dieu de la mort. Pour les anciens Égyptiens, c'était Armakis, qui pouvait avoir un, un, un rôle à jouer au moment du lever du soleil, éventuellement. Et pour les Grecs et les latins, eh c'était euh, Arès chez les Grecs et Mars, donc le dieu de la guerre. Et de là euh, est sorti enfin, sont associés beaucoup de, de contes et légendes, comme vous le savez. Alors la signification des symboles des astres errants, j'en profite. Hein, euh, bon, vous voyez que Mars, pour autant que nous le sachions, eh bien, c'est le bouclier et la lance. Un bon symbole guerrier. Mars en plus a la velléité de se déplacer sur plusieurs jours, parfois de façon assez incroyable, ce qui a ajouté de l'étrangeté à tout ce qu'on a appelé les planètes supérieures, c'est-à-dire Mars, Jupiter et Saturne. En réalité, la chose s'explique très bien si on se replace dans euh, le modèle de Copernic, en imaginant bien que la Terre va plus vite sur son orbite que Mars et que ce que nous voyons de Mars, en fait, c'est la projection de, du petit point qu'est Mars pour nous sur le fond du ciel. Et donc ça peut donner une boucle ou un grand S. C'est ce qu'on appelle une rétrogradation. Donc une planète qui a enflammé les imaginaires depuis longtemps. Il y a beaucoup de légendes à propos de Mars. Et puis pendant longtemps, pour les astronomes, eh bien, Mars n'a été qu'un point progressivement. On a compris, vu la, le mécan... la, la très grande régularité des mouvements de Mars, on s'est demandé si vraiment il y avait une intention derrière. On a fini par comprendre que c'était un objet. On doit beaucoup aux grecs anciens, justement, d'avoir posé que ces choses-là étaient des objets, qu'on appelle aujourd'hui des objets du ciel, des objets célestes. Mais il a fallu attendre l'invention de la lunette par... Euh, le perfectionnement de la lunette par Galilée en 1609 pour qu'on passe d'une astronomie de points dans le ciel à une astronomie véritablement d'objets. La lunette, c'est tout simplement, elle est formée de lentilles, un objectif qui collecte la lumière, un oculaire qui forme l'image, on en profite pour grossir. Ainsi, la lunette de Galilée permettait de grossir 20 fois à peu près, ce qui fait qu'on était comme si on était 20 fois plus près de l'objet que l'on observe. Le premier objet sur lequel il a pointé sa, sa lunette, bien sûr, c'est la Lune. Il a vu euh, les reliefs lunaires dessinés par ce qu'on appelle le Terminateur. Mais il découvrit littéralement d'autres mondes, aussi bien la surface de la Lune que le balai des satellites de Jupiter, que les phases de la planète Vénus, mais également par des méthodes de projection, le, les tâches sur le Soleil. Alors Les autres planètes ont également été observées, et parmi elles la planète Mars, dont il nous a simplement laissé comme témoignage qu'il la voyait comme un disque. Ce qui est déjà pas mal. Mais un disque néanmoins plus petit que Jupiter ou Saturne. De fait, Mars, vu au travers d'une petite lunette, d'un petit instrument d'astronome amateur, c'est toujours en réalité assez décevant. L'objet est petit, l'objet est rouge. En plus, l'œil le, le humain n'a pas une grande réponse en sensibilité dans le rouge. donc Ce qui fait que les, les observations ne sont pas complètement évidentes. Alors après l'invention de la lunette de Galilée, il y a eu des premières esquisses finalement de la planète Mars. Ces premières esquisses de Mars elles remontent aux observations de l'astronome et avocat italien Francesco Fontana. Donc, ce croquis a été réalisé d'après une observation de Mars à la lunette astronomique en 1636. Vous allez voir aussi à quel point le monde de Mars va se révéler en tant que planète, en tant que monde à part entière, et comment l'évolution à la fois des techniques d'observation, des instruments, et aussi de, de ce qu'on recherchait sur Mars, a permis d'affiner la connaissance que l'on avait de ce monde. Et tout au long de cette euh, exploration de Mars, assez rapidement, vous allez voir que les imaginations se sont enflammées, que très vite, on ne s'est plus à imaginer qu'il y avait de la vie sur Mars. D'autres... Euh, esquisses de Mars par Christian Huygens, un croquis réalisé par Christian Huygens d'après une observation faite en 1659. On va dire que c'est à peine plus précis. On se doute qu'il y a quelque chose à voir mais on ne sait pas très bien quoi. De ce point de vue là, Mars a longtemps résisté aux observateurs. En 1666, Giovanni Cassini, Jean-Dominique Cassini remarque la présence de calottes polaires brillantes au nord et au sud de la planète. Son neveu, Giacomo Maraldi, les étudie. Il montre que, tout comme certaines zones sombres de l'équateur, d'ailleurs, elles sont sujettes à des variations régulières. Donc on a l'impression de commencer à voir sur Mars des variations peut-être saisonnières. Assez vite, on fait la corrélation avec l'année martienne, qui dure deux fois plus que l'année euh, terrestre. 667 jours martiens, c'est-à-dire 689 jours euh, terrestres. Et donc on voit bien qu'il y a une variation. Alors remarquez quand même l'extraordinaire euh, progrès qui a été effectué euh, à ce tournant, au tournant de cette époque. N'oublions hein. pas que ce sont des contemporains d'Isaac Newton et qu'ils ne disposent pas encore du télescope de Newton. Ils possèdent des lunettes qu'ils sont en train d'affiner, hein, d'après le modèle de Galilée mais, et, de, et de Kepler, mais ça marche enfin, C'est en cours d'amélioration. Voici donc le croquis de Mars qui avait été réalisé par Cassini, donc d'après ses observations de 1666. On commence à voir des choses euh, un petit peu à la surface. Et voici, de façon très surprenante, le croquis de Mars réalisé par Maraldi suite à ses observations. Là, on a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus précis, de beaucoup plus fin. On sent qu'il euh, a mis en œuvre des techniques d'observation bien meilleures et du matériel probablement de meilleure qualité. Le croquis de Maraldi est vraiment extraordinaire de ce point de vue-là. préfigure ce qu'on verra plus tard au XIXe siècle. Alors Mars étant sur une, une orbite au-delà de l'orbite de la Terre. Je vais quand même rappeler deux, trois petites choses, notamment les conditions d'observation et position particulières d'une planète qu'on appelle supérieure. Ici, on regarde les orbites de la Terre et de Mars, en gros, vu du dessus, en supposant qu'elles sont circulaires et de même centre. Vous voyez qu'il y a des positions particulières. En bas, il y a ce qu'on appelle l'opposition, c'est-à-dire l'alignement euh, Soleil-Terre-Mars, c'est-à-dire que vu de la Terre, Mars est à l'opposé du Soleil. Il y a ce qu'on appelle la conjonction euh, supérieure quand, euh, conjonction, tout simplement, quand Mars est derrière le Soleil, la position du haut, et les deux quadratures quand les directions forment des angles droits. La, la planète en fait est à sa distance minimale de la Terre, donc c'est le moment idéal finalement pour arriver à l'observer. C'est le moment aussi où son diamètre apparent va être maximal. La planète est sa distance minimale en situation d'opposition, qui est une situation extrêmement favorable à l'observation, puisque la planète est située dans la direction opposée à celle du Soleil, donc elle est visible en plein sud à minuit. Pour Mars, la distance minimale à la Terre, à ce moment-là, est réduite à 56,2 millions de kilomètres. Alors, si on prend ce qu'on appelle la méthode de Copernic pour trouver les distances en unité de la distance Terre-Soleil, en mettant à profit justement euh, deux situations, une situation d'opposition, une situation de quadrature, on démontre assez facilement par la trigonométrie que euh, la distance Soleil-planète doit être de 1,82 unités astronomiques, c'est-à-dire on a les distances dans le système solaire en unité de la distance euh, soleil-Terre, mais en réalité les orbites euh, des planètes ne sont pas des cercles, ce sont des ellipses, et en fait la distance entre le Soleil et Mars est de 1,52 unités fois la distance entre le Soleil et la Terre. 1,52 unités astronomiques. Donc si on représente maintenant euh, les orbites de la Terre et de Mars, on voit que, là en situation d'opposition, on voit que Mars et l'orbite de Mars est plus excentrique que l'orbite que de la Terre en excentricité, 0,093. C'est vraiment un cercle sur lequel on aurait déjà pas mal tiré. Tandis que l'orbite de la Terre, comme vous voyez, est quand même vraiment très circulaire. Donc il y a ce qu'on appelle des oppositions favorables et des oppositions défavorables selon à quels endroits ça se produit sur l'orbite. Voici le calendrier des oppositions. Les oppositions selon les dates se produisent à peu près tous les deux ans mais pas toujours dans la même orientation sur les sur les orbites. Et vous voyez que l'opposition la plus favorable, bah, elle a déjà eu lieu. C'était le moment où Mars est au plus proche de la Terre depuis 60 000 ans. C'était en 2003. Heureusement, bah, on a fait les observations à ce moment-là. Parce que plus personne de vivant ne reverra Mars à cette distance-là. Évidemment. Donc à cette situation d'opposition, on était donc là et les orbites de Mars et de la Terre se présentaient comme ceci. Elles ne sont quand même pas tout à fait dans le même plan. Il y a des, des décalages qui apparaissent. Alors la prochaine opposition, tiens, on peut en parler puisque la prochaine opposition aura lieu le 27 juillet 2018 à une distance minimale de 0,3958 unités astronomiques, C'est-à-dire avec la définition moderne de l'unité astronomique, une distance minimale de 59,2 millions de kilomètres. Donc juillet prochain, n'oubliez pas, hein, observez Mars si vous pouvez, parce que là, on aura un, un beau spectacle. Alors un beau spectacle, parce que donc j'ai pris l'exemple de l'opposition de 95. d'abord parce que son diamètre apparent va augmenter, enfin, il surpasse rarement une vingtaine de secondes d'arc, donc c'est tout petit en fait, hein. une seconde d'arc c'est un 3600 e de degré, en fait c'est relativement petit, mais dans un télescope ou une lunette qui forme une bonne image, qui grossit suffisamment, c'est très joli. Et vous voyez que dans le temps aussi, Hein, on a la, la date en abscisse et euh, la diamètre ou la magnitude en ordonnée. Vous voyez que la magnitude de l'astre, la brillance apparente de l'astre, euh, augmente vraiment euh, très significativement autour de l'opposition. Donc on cherchera toujours à observer euh, Mars, si on veut en tirer vraiment des, des données euh, scientifiques, à l'opposition. À l'opposition de 2003, bon, on était dans ces configurations relatives. Bien sûr, euh, l'échelle des tailles et des distances n'est pas respectée ici, c'est un schéma. Ce qui fait que selon les oppositions, vous avez des oppositions favorables comme celle de 2003 où Mars apparaît grosse, et des oppositions défavorables à l'autre côté où Mars apparaît déjà deux fois plus petite. Pourtant c'est quand même une situation d'opposition. Alors le XVIIe siècle, euh, justement, va dans la littérature et à d'autres endroits et chez les penseurs, le XVIIe siècle vient apparaître les premiers essais de science-fiction planétaire. Parmi eux, ceux de deux évêques, donc « The Man and the Moon », de Francis Godwin, fut traduit en 1649 par L'Homme dans la Lune, où l'idée de faire voyager un homme vers la Lune. Le livre relate « Le voyage fait au monde de la Lune » par Dominique González, aventurier espagnol. Le véhicule cosmique était composé d'un chariot tiré par un troupeau d'oies Bon... Euh, John Wilkins, pour sa part, soutenait que euh, le paradis se trouvait sur la Lune, et vous le savez, plus près de nous, à cette époque, le français Cyrano de Bergerac inventa mille moyens pour atteindre euh, l'astre nocturne, hein, la, la rosée qui, euh, qui s'évapore aux rayon du soleil, etc. Dans ce contexte-là apparaît une notion extrêmement importante avec Bernard de, euh, Le Lebovier de Fontenelle, la pluralité des mondes habités les progrès de l'astronomie allant croissant à cette période-là, on observait de plus en plus les surfaces planétaires et on se prenait à rêver, surtout sur la base de choses qu'on ne comprenait absolument pas, évidemment. Donc il était secrétaire de l'Académie des sciences Fontenelle. Et il rêvait qu'il pensait sincèrement que les autres mondes étaient habités. Il en a fait cas dans son livre « Entretiens sur la pluralité des mondes » de 1686. Ces entretiens, ils évoquaient la vie souterraine des habitants de la Lune, d'où les multiples cratères dont elle est perforée pour leur permettre d'avoir de la lumière par exemple. C'est rigolo. Et l'existence sur Mars d'oiseaux phosphorescents qui permettaient aux indigènes d'y voir un peu plus clair. J'aime beaucoup Fontenelle parce qu'il le dit, hein, ne prenez pas la vie au sérieux, de toute façon vous n'en sortirez pas vivant. Dans sa pluralité des mondes habités, donc, euh, il pense aux planètes du système solaire et il pense lui aussi comme le pensait Giordano Bruno, que euh, les, autres soleils, les autres étoiles sont des soleils entourés de planètes eux aussi. Donc Cosmothéoros, Christian Huygens, encore lui, donc dix ans plus tard, l'astronome Christian Huygens, qui avait découvert que la durée de rotation de Mars est proche des 24 heures de la Terre, publiait euh, Cosmothéoros. Il y admettait sans retenue, l'évidence d'une vie, non sur la Lune, mais sur les autres planètes. Il était intimement persuadé qu'il avait de la vie, non pas sur la Lune, mais sur toutes les autres planètes. Hum. Avec l'argument, à quoi pourrait-elle servir d'autre Évidemment. Les hommes, qui habitent, il déclare, les hommes qui, habitent, qui habitent les planètes ont la raison, l'esprit, le corps de la même espèce que ceux qui habitent la Terre. C'est péremptoire. Hein. Une conviction néanmoins fort répandu à l'époque. Cette conviction habitera les plus grands esprits pendant deux siècles, jusqu'à l'austère philosophe allemand Emmanuel Kant, lui-même, qui nous dit Je suis d'opinion qu'il n'est même pas besoin de soutenir que toutes les planètes sont habitées, car le nier serait une absurdité. Ainsi, d'ailleurs, que le rigoureux mathématicien euh, Marquis-Pierre Simon de Laplace de déclarer L'action bienfaisante du Soleil fait éclore les animaux et les plantes qui couvrent la Terre et l'analogie nous porte à croire qu'elle produit de semblables effets sur les autres planètes. À ce moment-là, l'attention se focalise véritablement sur Mars. L'attention se détourne peu à peu de la Lune pour se concentrer sur la planète rouge. Ainsi, à la fin du... donc vers les années 1777, euh, l'astronome anglais William Herschel, ici représenté avec sa sœur Caroline Herschel, qui l'a beaucoup aidé à ses observations, remarquait que l'analogie entre Mars et la Terre est certainement la plus évidente parmi toutes les planètes du système solaire. A l'heure actuelle, sur la base des connaissances que nous avons en planétologie comparative, c'est amplement vrai. Il n'avait pas autant de moyens pour le dire. C'est de l'ordre de l'intuition ou de la déclaration euh, pas complètement gratuite parce qu'il avait réfléchi au fait que si Mars était un petit peu plus éloigné, il faisait un peu plus froid, mais peut-être pas si froid que ça, etc., etc. Il avait quand même bien réfléchi avant de le dire. Donc William Herschel observa Mars donc de 1777 à 1783. Son digne fils, John Herschel, qui va avoir beaucoup de retentissement au XIXe siècle, et qui démontra que l'axe de rotation de Mars était incliné comme celui de la Terre, d'à peu près 25 degrés, qui nous dit « Il faudrait avoir retiré bien peu de fruits de l'étude de l'astronomie pour pouvoir supposer que l'homme soit le seul objet des soins de son créateur et pour ne pas voir dans le vaste et étonnant appareil qui nous entoure des séjours destinés à d'autres races d'êtres vivants. » William Herschel a observé inlassablement en Mars, je vous l'ai dit, jusqu'en 1783, où il a repris une bonne partie de son travail d'observation des comètes. Il détermine que son axe de rotation effectue à un angle d'environ 30 degrés par rapport au plan de son orbite et il affine la valeur de la période de rotation qu'il estime désormais à 24h39 21,67 secondes. Alors moi je suis estomaqué quand je vois cette précision là parce que je connais la valeur actuelle. Et je pas pu m'empêcher de faire un petit calcul d'écart euh, relatif. La valeur moderne étant 24 h 39 minutes, 35 secondes, quand on fait un écart relatif, on trouve que c'est quand même de 0,01%. C'est quand même balèze pour l'époque. Hein. C'est un grand monsieur William Herschel. Il interprète également les changements d'apparence réguliers de la surface de la planète hein, par la formation de nuages. Et c'est effectivement ça, il y a des nuages d'eau et de dioxyde de carbone qui se forment dans l'atmosphère de la planète. Et il en déduit donc la présence d'une atmosphère. En 1809, euh, un autre astronome va euh, interpréter lui aussi des nuages plus jaunâtres comme étant euh, des nuages de poussière, ce qui s'avérera effectivement par la suite. Donc on voit que Mars commence à prendre de la consistance, des croquis de plus en plus précis sont, sont effectués. Dès euh, 1930, lors d'une opposition entre la Terre et Mars, ce qui permit la première véritable carte de la planète rouge que l'on doit à John Von Medler et William Beer. Avec un système de latitude et longitude. Donc on a vraiment affaire, on est vraiment de plus en plus face à face à un monde à part entière. Voici la fameuse carte qu'ils ont réalisée. Elle n'est pas encore très précise, mais qui comporte déjà certains éléments. Que bien sûr, on ne comprenait absolument pas. Alors justement... Dans ce contexte-là, porté justement par l'idée de Fontenelle, des descriptions plus ou moins romantiques et bien sûr fantaisistes ont vu le jour, en grande partie sous la plume de Camille Flammarion, C'est un grand ami de Victor Hugo. Victor Hugo témoigne une grande sympathie à Camille Flammarion, lui-même admirateur inconditionnel et enthousiaste de Victor Hugo. Victor Hugo, pour sa part, peuple tous ces astres et tous ces univers d'êtres vivants. À Flammarion, il dit « je pense comme vous, les matières que vous traitez sont la perpétuelle obsession de ma pensée. À titre d'exemple, voici un vers Dans les globes flottants au fond des étendues, des races comme nous sont partout répandues. La pluralité des mondes, sous-entendu habités, donc, dont nous parle Camille Flammarion, évidemment, euh, est très très proche euh, de celle dont nous parlait Fontenelle auparavant. Alors quand même, nous connaissons, j'en profite pour dire que ce n'était pas une intuition complètement idiote, nous connaissons à ce jour très exactement 3791 exoplanètes dans 2836 systèmes planétaires, dont 631 à planètes multiples. Donc ça, grâce aux méthodes de détection que l'on a aujourd'hui en astrophysique, donc depuis 1995, on sait qu'il existe donc, à ce jour, 3791 planètes en dehors du système solaire. Donc euh, l'intuition de, de Fontenelle, aussi bien que celle de, de Flammarion, euh, n'était pas idiote. Donc il nous parle beaucoup de la pluralité des mondes habités, et il nous fait de, des descriptions euh, finalement très très fantaisistes de ce qui se passe sur Mars, en tenant d'ailleurs peu de compte de ce qu'on savait à l'époque, le fait que malgré tout sur Mars, il devait faire quand même beaucoup plus froid que sur Terre. Quand même... Beaucoup plus Alors, ça n'a pas empêché de donner des conclusions très engagées. Hein. Dans son livre La planète Mars, il concluait. Alors, justement, j'ai fait exprès. Je vous ai amené un original de la Terre, des terres du ciel de 17, 1884, où l'on voit des représentations de Mars. Si vous voulez venir regarder tout à l'heure, à la fin, vous pouvez venir regarder les dessins. C'est un, un original de l'époque. Hein. On y fait attention. Alors, Dans la planète Mars, il concluait euh, justement « Il est possible que ce monde soit actuellement habité par une espèce humaine analogue à la, à la nôtre, ça beaucoup, plus légère sans doute plus ancienne et qui pourrait être beaucoup plus avancée. Toutefois, il doit exister entre les deux mondes des différences originaires essentielles. Quant à la forme organique des humains, voilà une idée dans une représentation d'un journal de 1901. Quant à la forme organique des humains, comme celle des animaux, végétaux ou autres êtres qui peuvent peupler cette planète, nous ne possédons encore aucun élément suffisant pour faire à cet égard des conjectures plausibles scientifiquement fondées. C'est bien de le dire quand même, de le rappeler. Mais l'habitation actuelle, actuelle de Mars par une race supérieure à la nôtre est très probable. Je ne sais pas sur quoi ils se fondaient pour dire ça, mais c'est surtout qu'ils avaient envie d'y croire. Ce qui nous amène au, mythe, au fameux mythe que vous connaissez tous, <coughs> des canaux martiens et des cartes euh, plus ou moins euh, étranges qui ont été dessinées à la fin du 19e siècle. Parce qu'à l'époque, évidemment, bah, on n'avait pas euh, le smartphone, euh, le, la caméra CCD pour enregistrer l'image. Pour arriver à rendre compte d'une observation et enregistrer l'image, il fallait effectuer un dessin. Or, euh, c'est très subjectif un dessin. Et le fait même d'observer est aussi extrêmement subjectif. Le euh, finalement, le dessinateur, l'astronome dessinateur, est très influencé par ce qu'il croit, autant que par ce qu'il voit. Alors, il se trouve que Mars est passé à l'opposition le 7 septembre 1877. Si je le représente sur la carte des oppositions, ça nous amène ici. Regardez, c'est extrêmement proche. De, des mêmes conditions que celles qu'on a eues en 2003, c'est-à-dire un rapprochement à, en gros euh, 58 millions de kilomètres probablement. On va regarder ça. Non, 56 millions de kilomètres. De fait, la distance minimale était de 56,53 millions de kilomètres à ce moment-là. La magnitude maximale de Mars était de l'ordre de 2, moins 2,62, donc bien brillante comme une étoile, vraiment brillante. À une hauteur de, 30, on l'aurait vu à 34 degrés dans le ciel à Nice, qui est pas très haut mais bon, relativement brillante, elle aurait été tout à fait observable, et puis avec un diamètre apparent de 24,8 secondes d'arc. Ce qui donnait beaucoup de chance aux observateurs de mener de belles observations de Mars. Mars à l'opposition, pour vous faire une idée de l'évolution, vous suivez le trajet en descendant, en, en allant de, de haut vers le bas, euh, au maximum, bah, vous êtes à l'opposition, et voilà, euh, de, en gros, de 15 jours en... En, en trois semaines à peu près, à chaque fois, euh, l'évolution du diamètre apparent de Mars dans, dans, dans l'oculaire d'un instrument. Donc Mars peut vraiment assez rapidement devenir très grosse et sur l'échelle de un mois et demi, deux mois centré sur l'opposition, être très intéressante à observer. Revenons aux observations de 1077. Donc il y a des observations qui ont été faites par. Euh, par Nathaniel Green, mais qu'il n'a laissé finalement aucune, pas plus, pas davantage de traces dans l'histoire des sciences. Ce qui s'est passé, c'est que l'astronome et ingénieur italien Giovanni Schiaparelli observe Mars, lui, au moyen d'une lunette Merz de 22 cm de diamètre qui était installée sur le toit du Palais Brera à Milan. Par ses observations, il, soi-disant, mit en évidence, il a remarqué, il a consigné des alignements sombres un petit peu partout sur la planète, qu'il appela canal cest c'est-à-dire littéralement, en fait, sillon ou chenot. Voilà le planisphère de Schiaparelli, justement, qui a été réalisé avec dix années d'observation, enfin, cinq oppositions plus tard, sur le même, sur le même modèle. Alors, il y a une petite erreur de traduction qui a été faite. Euh, voilà. Malheureusement, les Américains et les Français ont on traduit Canali par canal et non par sillon, rattachant du coup euh, ce concept à une construction artificielle plutôt que naturelle. Et comme les mentalités étaient très inclines à croire à l'époque qu'effectivement il y avait de la vie sur Mars, on s'est demandé si ces canaux n'étaient pas l'œuvre des grands ingénieurs martiens, souvenez-vous qu'on était à l'époque en gros de, de, des, des projets, euh, canal de, de Suez notamment, donc on imaginait que le, le fait de fabriquer des canaux était un signe de grand progrès, progrès technologique, etc. Et donc on imaginait que les Martiens étaient beaucoup plus avancés que nous, donc forcément toute leur planète était traversée de canaux. Ce qui lit justement à ce sujet, écrivit... Leur aspect étrange, leur régularité géométrique rigoureuse font penser qu'ils ont été construits par des êtres intelligents habitant cette planète. Il écrit après euh, En tout cas, on ne peut pas en écarter l'hypothèse. Mars, alors, apparaît au centre des préoccupations et, très vite, de nombreux autres observateurs euh, refont les observations euh, de Scaparelli et aboutissent pratiquement aux mêmes conclusions. Euh, C'est le cas d'Henri Perrotin, le premier directeur de l'observatoire de Nice avec la lunette Charlois, ici même à Nice mais aussi et surtout euh, Percival Lowell à Flagstaff. Donc en 1894, voilà l'instrument qu'utilisa Percival Lowell pour mener ses observations à Flagstaff. Hein, la lunette de 61 cm, dont il a tiré un certain nombre de, de, de dessins. Alors bien évidemment, vous allez me dire... Euh on peut quand même, ça fait quand même poser question, tous ces canaux. Et puis, alors justement, on y associe aussi des, des soi-disant changements de teinte, de couleurs. Faut savoir, quand on observe un objet trop longtemps, il y a une fatigue quand même de l'œil qui fait qu'on finit par voir des couleurs qui n'existent pas vraiment. Donc, euh, et quand même, ça fait poser question. Alors, par exemple, si les, Mars étant très loin, si on peut voir les canaux, ils doivent être quand même sacrément larges. Bon, enfin, ça les gênait pas d'envisager des canaux de 40 km de large. Avec en plus autour la bande de végétation euh, qui devait croître, ce qui expliquait que la largeur du trait n'est pas toujours la même. Voilà, les variations de teinte étaient dues aussi aux, aux variations saisonnières euh, à la surface de Mars des végétaux. Voilà, c'était l'idée. Le problème est finalement levé. Enfin, il n'aura été, il ne sera définitivement levé qu'au moment de l'ère spatiale bien sûr, mais il est quand même levé euh, largement en 1908 par Eugène Antoniadi à l'Observatoire de Meudon qui démontrera, euh, dessins et photographies à l'appui, voici un de ses dessins, qu'il s'agissait en réalité d'une illusion visuelle. Quand sur un astre qu'on a du mal à observer, qui est petit, on voit des tâches euh, plus ou moins sombres, on a tendance à tracer des traits entre ces tâches. C'est tout simplement ça, c'est une illusion visuelle. Et justement, quand le mythe des canaux a été asséché, c'est le cas de le dire, il a laissé en héritage quand même plusieurs choses. Vous allez voir que parfois l'erreur en science... Euh, ou du moins dans des domaines d'études de la nature, donne quand même de, de belles choses. Le mythe des canaux a laissé en héritage, ben, il a laissé des sceptiques, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ben, euh, il y a quand même des, des gens qui, euh, malgré tout, continuent, euh, en tout cas, chez les astronomes, euh, ça n'a pas fait que des conversions. Le, la démonstration d'Antonio a dit, il y a des gens qui, jusque vers 1940, étaient encore persuadés qu'il y avait euh, des canaux martiens. Hein. Surtout, ça a laissé un certain engouement euh, public euh, et un intérêt pour la planète Mars qui sera réactivé plus tard avec euh, l'exploration spatiale et des installations, et c'est pas négligeable, des installations astronomiques, l'observatoire de Lowell, tout un tas d'installations de, de, et notamment de télescopes aux états unis qui vont servir entre 1915 et 1920 pour trancher le grand débat des galaxies entre Curtis et Shapley qui permettra aussi les observations d'Edwin Hubble et la découverte de l'expansion de l'univers. Donc vous voyez que finalement, euh, ces canaux martiens, ils ont peut-être quand même servi à quelque chose, ils ont alimenté au moins quelque chose, ils ont un peu alimenté la science quand même. Et, bien sûr, je ne peux pas ne pas en parler, surtout pas ici, bien sûr, ça laissait en héritage La guerre des mondes d'Herbert George Wells, hein, avec l'idée que bah, toujours dans le contexte qu'offrait Mars euh, à l'époque, hein, un monde euh, à bout de souffle, asséché, qui, qui regardait d'une façon envieuse les ressources de la Terre, et puis aussi ça laissait en héritage pour tout le monde, tout un autre monde dont la science fiction allait goulument s'emparer, bien entendu. Ça hein, C'est son héritage, euh, les peuples, les comics, euh, les films, euh, les touristes japonais martiens, euh, voilà. <rire> ce genre de choses. Allez, On fait vite la connaissance de Mars avant l'ère spatiale. Donc en fait, voilà une image qui a été prise par mon meilleur ami à l'Observatoire de Nice. Donc même aujourd'hui, observer Mars, même avec des moyens modernes, c'est pas évident, mais on a quand même de bien meilleures observations et on sait comment s'y prendre, évidemment, aujourd'hui. Quand on compare Mars et la Terre, bah en gros Mars est deux fois plus petite que la Terre, elle est sur une orbite 1,5 fois plus éloignée du Soleil, sur une orbite excentrique, elle est dix fois, mensuration masse, elle est dix fois plus euh, moins massive que la Terre, sa gravité de surface est trois fois moindre et sa durée du jour est comparable à celle de la Terre. Donc c'est un monde qui partage des points communs avec notre planète, mais avec lequel aussi il y a des différences. Son atmosphère est de couleur que chez nous c'est bleu, la composition c'est surtout du gaz carbonique, et on ne pourrait pas respirer parce que la pression moyenne à la surface de Mars c'est 6 hectopascal, c'est 170 fois moins que chez nous. Et euh, au lieu d'avoir une grosse lune comme la Terre, elle a deux petites lunes qu'on appelle Deimos et Phobos. Donc la gravité sur Mars, un petit calcul très simple d'accélération de la pesanteur, nous montre qu'effectivement la gravité sur Mars est entre trois et quatre fois plus, plus faible que, que la nôtre. Donc Mars est deux fois plus petite que la Terre, donc ici représentée à la même échelle. La gravité sur Mars est trois fois plus faible que sur Terre, ce qui fait que comme elles se sont formées à peu près au même moment, euh, au moment de la fabrication des planètes telluriques euh, dans, la, dans les dernières phases de formation du système solaire, en fait la formation des planètes a pris 70 à 80 millions d'années à peu près. Elles n'ont pas été euh, servies de la même façon, aussi équitablement en masse par les impacteurs qui les ont touchées, vous voyez et Mars, très vite, quand elle s'est refroidie, a beaucoup plus vite perdu son atmosphère parce que sa gravité, effectivement, est trois fois moindre que celle de la Terre. La pression atmosphérique moyenne est de 600 pascal, c'est-à-dire 170 fois moins que sur la Terre. La température d'équilibre, je pourrais vous montrer le calcul si vous voulez, c'est très simple, ça loin de décroissance euh, qui fait que bah, plus on s'éloigne du Soleil, plus euh, il est censé faire froid si vous n'avez pas une atmosphère qui fait trop d'effet de serre. Vous voyez le cas de Vénus euh, qui, qui pointe beaucoup beaucoup plus haut que la position que ça devrait avoir euh, sur la courbe en bleu. Donc en fonction de la distance au Soleil en abscisse, la température en degrés Celsius en ordonnée. Donc sur Mars, il fait quand même une température de euh, moins 60 degrés en moyenne. Attention, c'est une moyenne, parce que comme l'atmosphère est très faible, en fait, les, les températures ne se répartissent pas, euh, comme c'est le cas sur Terre. Vous avez des zones à moins 120 degrés, et puis des zones qui sont à, parfois à 10 degrés en plein été, euh, à midi, euh, à l'équateur. Donc Mars... Euh, Planète relativement lointaine. jusqu'à il y a peu, ben, on n'y avait pas accès. Les données que je viens de vous fournir, on peut les avoir, sauf la pression atmosphérique, mais toutes les autres données physiques que je vous ai données, on peut les, les obtenir par des méthodes astronomiques euh, sans bouger de la Terre. D'ailleurs, c'est tout le mérite de l'astronomie d'arriver à étudier les objets à distance. Pour faire mieux, il a fallu euh, utiliser son spatial, c'est-à-dire envoyer des robots, bien sûr, explorer ces mondes. La connaissance de Mars à l'ère spatiale, on emploie ce qu'on appelle une orbite de Hohmann qui permet le transfert. Donc il y a un moment, une fenêtre de lancement qui est bien particulière. Il faut le moment où la Terre est en avant de 45 degrés de Mars, avant l'opposition suivante, pour injecter en fait le satellite et pour qu'il suive une trajectoire solaire. La trajectoire en pointillé blanc que vous voyez ne nécessite que du carburant au départ pour s'arracher en gros de l'attraction terrestre et à l'arrivée, pour ralentir, pour euh, se mettre en orbite martienne. Mais tout le long du voyage en pointillé blanc, euh, la sonde n'est pas obligée de dépenser du carburant. Ainsi, la sonde Mariner 4, le 15 juillet 1965, euh, a-t-elle pris un certain nombre de clichés de Mars euh, 22 clichés exactement, surtout sur l'hémisphère sud, et là, ça a été une grosse déception, puisqu'on a vu essentiellement des cratères. On s'est dit, mais c'est pas possible, Mars, ça ressemble à la Lune, il n'y a pas de canaux martiens, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de martiens tout le monde a été très déçu, y compris les planétologues sérieux qui s'attendaient quand même à trouver autre chose que des cratères. On a essentiellement trouvé des cratères. Effectivement, dans les premiers temps de formation, les planètes ont été intensément bombardées, puisque les planètes, notamment les planètes internes, naissent par accrétion d'un certain nombre d'astéroïdes, de comètes, de plus gros impacteurs sur leur surface. La carte de Mars, euh, en, en gros il y a une grosse dissymétrie justement entre Mars, l'hémisphère nord de Mars et l'hémisphère sud. L'hémisphère nord c'est plutôt de, de vastes plaines à basse altitude, l'hémisphère sud ce sont de hauts plateaux cratérisés et anciens de plus de 3 milliards et demi d'années d'existence. Avec des grands bassins d'impact, là vous avez le, le bassin de Hellas en, en bas à droite, qui est un ancien cratère d'impact. Argyre Planitia également, et vous avez des dômes euh, de soulèvement, hein, des, des dômes volcaniques en fait, avec le très imposant, et très important plateau de Tarsis euh, sur la partie gauche, où se trouvent aussi les plus hauts volcans du système solaire, notamment le Olympus Mons. Voilà. Ceci est complètement mis en corrélation avec ce qu'on connaît de la géologie de Mars et de la datation des terrains. Les terrains en gris marron que vous avez dans l'hémisphère Sud sont parmi les plus anciens, et ceux dans le Nord sont parmi les plus jeunes, pour être très schématique. Le taux de cratérisation, la taille des cratères sont des outils de datation relative. Quand, un, quand sur un terrain comme tout à fait à gauche, vous avez un terrain très cratérisé avec des cratères de différentes dimensions, surtout de grosses dimensions, c'est un terrain très ancien, plus de 3 milliards d'années. Quand vous avez un terrain modérément cratérisé avec des cratères d'une de certaine taille, c'est entre 100 et 500 millions d'années par exemple. Et quand vous n'avez pas du tout de cratères à la surface, notamment de Mars, vous avez une surface de moins de 100 millions d'années. Donc tout ça, euh, les cratères étant communs à tous les corps du système solaire avec des manifestations différentes, eh bien euh, ça signe une origine commune et ça nous donne aussi un moyen de datation des roches. Bon, Des cratères de différentes tailles qui affectent différentes formes aussi, c'est ce qu'on appelle la morphologie du cratère avec l'échelle de dimension, bref. Alors, la planète Mars, quand elle a été formée, a été par, euh, influencée par certains facteurs, bien sûr sa taille initiale, l'importance des impacts cataclysmiques qu'elle a pu prendre et le mode aussi euh, d'évacuation de ce qu'on appelle la chaleur interne. Bon, je rentre pas trop dans les détails, ça je passe, tant pis. Une grande planète perdra relativement moins vite son énergie qu'une petite planète. Or, il se trouve que Mars... Par rapport aux autres planètes telluriques et en incluant la Lune, Mars est à mi-chemin entre Mercure et, Vé et la Lune d'une part et entre Vénus et la Terre d'autre part. Donc en fait c'est pour ça que Mars a des points communs avec la Terre et aussi des points communs avec la Lune. C'est pour ça qu'on trouvera des cratères de, de, issus de la formation de, de Mars, sur Mars, mais aussi des formations géologiques beaucoup plus élaborées comme sur la Terre. Du reste on essaie de contraindre actuellement l'intérieur de la planète. Alors pourquoi Mars est-elle si rouge Je vais vous l'expliquer en deux mots très simplement même si l'explication réelle est beaucoup plus compliquée. Euh, Mars a gardé deux fois plus d'oxyde de fer euh, dans sa croûte que, que la Terre parce que comme elle était moins grosse, elle a moins accrété de, de blocs qui sont arrivés moins vite en fait, elle a moins chauffé et ça a moins fait ce qu'on appelle la différenciation des métaux euh, vers le centre. Donc les métaux d'origine sont restés plus, plus près de la surface. Ils sont restés sous forme d'oxyde, ont continué d'être oxydés par l'eau et par les particules de vent solaire. Donc Mars tourne sur elle-même, on l'a vu, en 24 h 37 minutes, euh, en fait 35 secondes, c'est ce qu'on appelle un sol, c'est un peu plus qu'un jour terrestre. Alors, du point de vue de la vie sur Mars aujourd'hui, est-ce que la vie sur Mars peut exister euh, à la surface Avec ce que je vous ai dit, a priori on pourrait penser que oui, c'est un support rocheux, qui n'est pas trop loin de la Terre, encore faut-il qu'elle tombe dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité. Le problème, c'est que comme l'atmosphère de Mars est très très faible, eh bien du point de vue du diagramme thermodynamique température-pression, pour l'eau ici pure, attention, on est en fait en dessous du point triple. C'est à dire que pour Mars, on se situe là où vient d'apparaître la petite flèche rouge, en dessous du point triple, où il n'y a possibilité que de condensation ou sublimation, les, les variations entre l'état solide et l'état gazeux. À aucun moment, vous voyez, on ne passe par l'état liquide. C'est-à-dire que si je versais le contenu de cette bouteille d'eau à la surface de Mars, immédiatement elle s'évaporerait. Parce que la pression est trop faible. Pour autant, dans le passé de Mars, il y a des, il y a des traces d'un passé où il y a eu des écoulements, des écoulements plus ou moins sereins ici, des écoulements plus ou moins catastrophiques. Vous allez me dire, oui, on dirait un petit bras de rivière dans lequel un, un élément a fait que le, le courant est passé autour. Je vous montre là. Concentrez-vous sur celle-là. Les autres sont importantes aussi, vous l'avez encore en bas. Alors on va mettre un peu des échelles hein, pour vous donner une idée de l'affluence de la chose. Alors est-ce que c'est très large ça Oh ça fait juste 20 km. Autrement dit l'Amazon à côté c'est un tout petit truc. Hein Et puis quand on regarde les autres dimensions, 50 km, 40 km... Euh donc il y a eu des écoulements importants, ici on n'a pas l'échelle, mais bon, ça fait un, un, une rivière en gros qui, qui est bien plus qu'un fleuve, hein, qui fait bien 10 km de largeur en réalité ici. Donc il y a un passé hydrologique de Mars, un passé euh, euh, qui, où il y a eu justement des écoulements un peu tranquilles comme celui-là, des écoulements un peu plus turbulents comme celui-là, on va dire, hein, où de, de la, gla, la glace agglomérée à la roche a fondu et a donné l'écoulement que vous voyez partir sur la droite, donc il y a bien eu de l'eau sur Mars. On a même des, des vallées d'écoulement qui sont tellement importantes qu'on les voit depuis l'orbite. Oui. Euh, vous avez ici Casey Valis qui est visible donc, depuis l'orbite de Mars et qui est un, un réseau où il y a eu de l'eau liquide à l'évidence. Les calottes polaires aussi, calottes polaires notamment sud de Mars, possèdent de la glace d'eau et de dioxyde de carbone. Ici vous avez, un, cette glace peut fondre et mettre en mouvement des, de la matière. Ici vous avez un, une avalanche sur Mars qui a été prise en photo le 18 février 2008 par une sonde qui passait au-dessus. Le cycle des saisons sur Mars est très marquée, puisqu'il y a une grande ellipticité de l'orbite. Et ça a pour effet, comme il y a euh, fonte aux intersaisons euh, des glaces du nord et du sud, eh bien vous avez de grandes tempêtes de sable euh, qui se produisent euh, sur Mars, qui déplacent à la fois euh, du CO2 et euh, de la fine poussière de d'oxyde de, de fer. La densité de l'atmosphère martienne, cependant, représente à peine 1% celle de la Terre. Donc la pression dynamique engendrée par un vent de 100 km par heure équivaut à celle d'un vent terrestre de 10 km par heure, c'est-à-dire une brise. Autrement dit, ce que vous avez vu dans le sol sur Mars, c'est impossible. Le bonhomme, il ne veut pas être emporté par la tempête. Bon, c'est comme ça. Ah oui, une autre chose, comme il y a des particules en suspension, voici euh, un, un soleil et, et deux mondes. Hein. Voilà, un coucher de soleil sur la Terre et un coucher de soleil sur Mars. À droite, le coucher de soleil sur Mars est bleu dans un horizon rose et le coucher de soleil sur la Terre est rose dans un horizon bleu. C'est rigolo. Bon alors, Il y a aussi des cratères qui font splash, un hein, euh, cratère d'impact comme le cratère Yuti, qui nous montre qu'à l'évidence, il y a bien de l'eau sous la surface de Mars. Je passe les détails. Et en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez euh, de la glace mêlée à de la roche, mais qu'en dessous, il y a aussi des zones où l'eau peut exister à l'état liquide. Sous le pôle, c'est sous une sacrée couche de glace et à l'équateur, vous voyez, on l'a peut-être sous un kilomètre de profondeur. Je vais essayer d'accélérer. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors en fait, je crois qu'on va quasiment s'arrêter sur cette diapo. Et puis euh, si vous avez des questions, je peux dérouler peut-être deux, trois trucs après. Ce qui est important, c'est que Mars et la Terre ont eu un, une origine vraiment commune, des conditions relativement communes. On sait qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars, et puis il y a eu une divergence des deux destins des deux planètes. Parce qu'à un moment, Mars était trop froide et devenue trop sèche en surface parce que l'atmosphère est partie, une partie de l'eau est partie comme ça aussi dans le cosmos, une partie aussi s'est gelée à l'intérieur de la planète. En profondeur, à partir de quelques kilomètres, l'eau peut être liquide, et j'ai ajouté voire chaude. Donc la question, y a-t-il ou y a-t-il eu des Martiens, c'est-à-dire des formes de vie développées sur Mars eh bien c'est exactement ce que recherche finalement euh, l'ensemble des sondes spatiales qu'on qu a envoyées là-bas. Alors je vous montre le panel des sondes, s'il arrive à, à se caler. En tout cas, euh, voilà, en tous les cas, hop. et zut, évidemment, non je suis trop loin, ouais. ah voilà. Euh, voilà. donc vous savez qu'il y a un robot qui s'appelle Curiosity qui a été déposé en, en 2013 donc il y a eu des, des rovers euh, Mars Exploration Rover qui ont été déposés en 2003 et qui fonctionnent toujours et il y a le fameux Curiosity qui est, qui est bâti pour euh, battre absolument des, des records il y a une pile au plutonium qui lui permet d'être indépendant des, des panneaux solaires et il est en train d'explorer euh, l'intérieur du cratère Sharp justement à la recherche d'un certain nombre de choses, un lit de rivière euh, pour opérer ce qu'on appelle des sulfates qui ont dû se produire en milieu euh, hydrique. De fines strates rendues apparentes par l'arrosion éolienne nous montre bien qu'il s'agit aussi d'un terrain où il y a eu euh, de l'eau et de l'air et surtout, surtout et c'est le but de Curiosity c'est pour ça que j'ai sauté à cette diapo là les terrains situés sur les premières pentes du mont Sharp sont riches en argile et par satellite en orbite on a identifié de la smectite et de la neutronite résultant d'une interaction prolongée des silicates par l'eau alors en fait si on recherche des traces de vie extrêmement anciennes on a toutes les chances de les trouver justement dans la smectite les traces potentielles de chimie organique voire même de première forme de vie si elles ont laissé des traces, elles ont pu laisser des traces donc dans la fameuse smectite. Voilà. Alors, remarquez la très grande qualité des images transmises par Curiosity euh, qui continue son, son travail au sommet, enfin, sur le mont Sharp. Donc vous avez toute une batterie, voilà ça, vous avez toute une batterie de, de, de sondes qui ont apporté des réponses à un certain nombre de questions. Vous l'avez bien compris, le sujet est vastissime. Même euh, quand je fais cours à l'université, il me faut euh, plusieurs séances de cours pour poser les bases de la planétologie avant de commencer à parler de Mars. Donc la recherche de la vie sur Mars euh, se poursuit, elle se poursuit ailleurs aussi dans le système solaire. Mais je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui, vous... je vous remercie pour votre attention. Et puis, je suis prêt à récolter une ou deux questions si vous voulez. On prend deux minutes quand même, parce que moi j'ai commencé l'été 10. Hein. Je sais bien qu'il faut essayer de réduire l'écart, mais bon. Allez, deux questions. Alors, je l'ai pas vu. Vous savez pourquoi Parce que j'étais en train de préparer la conférence de ce matin. ça <rire> Mais c'est possible effectivement qu'on ait trouvé euh, euh, Opportunity à trouver vraiment un environnement lacustre qui est très propice à la vie, à l'endroit où il est allé. Il n'était pas très loin du sinus méridiani, hein, dans les meilleures conditions, euh, sur l'équateur, euh, pas un endroit où c'est trop chahuté, un endroit où il y a eu de l'eau. Il a prouvé qu'effectivement l'environnement avait été lacustre. Bon, après, euh, vous savez, c'est un travail d'enquêteur. Hein, alors, euh, bon, euh, les preuves, il faut arriver à les faire parler, mais il ne faut pas leur faire dire plus que ce qu'elles peuvent dire. Donc, c'est un peu le problème avec euh, avec cette recherche-là. Et, et Curiosity, en particulier, effectivement, est censé aller fouiller dans les smectites. Et c'est vraiment une, une bête de compétition. Il, il a peut-être bien trouvé quelque chose, effectivement. Maintenant, euh, je pense que... Je vais vous dire, si on avait vraiment trouvé la preuve qu'il y avait de... Enfin, des, des, des évidences de, de, de vie sur Mars autrefois, on serait déjà tous au courant. Vous n'auriez pas eu besoin d'attendre ma conférence. <rire> Parce que ce serait tellement énorme que ça, ça changerait même le... Enfin, C'est un peu présomptueux de dire ça, un peu prétentieux, mais je pense que ça changerait vraiment le cours de l'histoire. Parce qu'on prendrait conscience qu'il y a eu de la vie ailleurs. Et ça prouverait qu'on n'est potentiellement pas tout seul. Là aussi, la vie dans l'univers, euh, au lieu d'être un, un mythe ou un rêve... Euh, c'est déjà une possibilité, mais là, ça deviendrait une forte probabilité si on trouvait de la vie sur Mars. Alors, imaginez si on trouvait de la vie sur Mars, sur Europe et sous Encelade. Là, ça voudrait dire que l'univers est gros de vie et qu'il y a de la vie partout dans la galaxie et dans les galaxies. Une, autre, une dernière question Oui Alors, ils y pensent justement, ils y sont justement, euh, et des missions qui sont conçues pour aller vers Titan, satellite de Saturne, qui envisagent euh, de chercher la vie sous d'autres formes. Non, sérieusement, c'est vrai, et ça a été envisagé. De toute façon, cette idée de vie sous une autre forme, ça a été déjà envisagé euh, il, y a, il y a longtemps. Mais on commence par chercher ce que l'on connaît, quelque chose qui ressemble à ce que l'on connaît. Oui, malaisie. y ah, ça oui. Hum. L'atmosphère est très ténue, oui. Elle se barra aussi, elle se barra aussi sec, oui, c'est vrai. Hum. En fait, c'est plus compliqué que ça. D'abord, la terraformation, c'est un processus long et complexe dont on est à peu près certain qu'il divergera. On n'arrive déjà pas à maintenir la, notre propre planète. Dans des conditions à peu près normales euh, et respectueuses. Alors, imaginez Mars. Le, le problème, c'est pas juste balancer du CO2 ou faire fondre les calottes polaires. Ou non, non, c'est beaucoup plus. Ce serait du point de vue du point de vue évolution de système, ça serait beaucoup plus complexe. Donc, à mon avis, déjà, c'est pas faisable. De toute façon, ce serait sur des échelles de temps infiniment plus importantes. Donc, pour moi, la terraformation, c'est. Alors, pour le coup, et je finirai là-dessus, c'est vraiment de la science-fiction. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Bon. Thank you.